Bonjour les amis, je suis ici dans le sud de Tenerife et dans cette vidéo je voudrais vous expliquer les 7 raisons pour lesquelles la plupart des traders débutants ne réussissent pas en trading. J'ai répertorié sept causes essentielles qu'on rencontre chez la, chez la plupart des traders débutants qui n'ont pas de bons résultats. La première c'est que la plupart ne suivent pas de formation. Il est tellement facile d'ouvrir un compte chez un broker et d'essayer par soi-même de faire des trades, faire du trading, que je vais dire que 90% des traders débutants sont tentés et se lancent en bourse de cette manière-là et perdent de l'argent. C'est bien dommage. La seconde raison, c'est de ne pas tenir un journal de trading. Effectivement, il suffit de cliquer sur la souris et vous passez un trade, le marché peut faire deux choses, il peut monter ou il peut descendre. Donc c'est tellement facile de tenter et parfois on peut avoir de bons résultats au début mais si vous faites un journal de trading, si vous analysez réellement votre journée de trading ça vous aidera vraiment fortement. La troisième raison c'est de ne pas faire de bilan de ces journées, Effectivement, on peut commencer à trader et puis en fin de journée, si on a gagné, ben on est très content, mais on ne regarde pas dans quelles conditions on a gagné. Et si on a perdu, ben on préfère oublier ça aussi et on ne fait pas le bilan des erreurs qu'on a commis dans sa journée. La quatrième raison, c'est de, de trader sans méthode. Effectivement, si vous suivez une formation, une bonne formation, on vous enseignera une méthode claire et précise qui vous permettra de savoir à quel moment vous devez rentrer dans le marché et à quel moment il ne faut pas rentrer dans le marché. Attendre le moment idéal, par exemple dans ma formation au scalping, j'explique clairement à quel moment vous pouvez prendre un trade, que ce soit à l'achat ou à la vente, mais il y a des moments où il ne faut rien faire. Donc je vous montre dans ma formation au scalping comment rentrer, à quel moment rentrer et à quel moment sortir. Et dans ces conditions-là vous arrivez à faire des performances et des gains tous les jours. Une autre raison c'est l'overtrading. L'overtrading qu'est-ce que c'est? C'est trader non-stop, non-stop, non-stop. Il y a des personnes qui allument leur ordinateur et dans les 30 secondes ils prennent un trade. Non, il faut prendre le temps d'analyser les marchés sur différentes unités de temps, donc ça peut vous prendre au début une demi-heure, après quand on a l'habitude, quand on a une bonne méthode, c'est fait en quelques minutes, mais il ne faut pas non plus trader non-stop. Il y a des personnes qui vont trader et s'ils font une perte, eh bien ils vont vouloir directement regagner cette, cette perte. Ils vont trader, trader, trader, et parfois on peut comme ça faire exploser son compte en une journée seulement. Donc limitez-vous limitez à un certain nombre de trades, ou un certain nombre à un certain résultat sur votre journée, que ce soit en gain ou en perte. Et là aussi, j'en arrive à la raison suivante, c'est pas de limite. Donc si vous ne mettez pas de limites que ce soit en gain ou en perte, eh bien vous risquez d'avoir plus souvent des pertes. Effectivement, si vous passez une très bonne matinée ou si vous faites 10 trades gagnants et que vous ne savez pas vous arrêter, eh bien vous risquez de reperdre ce que vous avez gagné. Pourquoi Parce qu'il peut y avoir un changement de contexte, vous pouvez être fatigué. Donc limitez-vous aussi bien en gains qu'en perte. Et en perte, c'est important également. Fixez-vous une perte quotidienne. Et la septième erreur que font beaucoup, c'est de penser qu'il faut passer d'un actif à l'autre. Donc on va d'abord traiter l'euro dollar, on va trader le GBP, puis on va passer sur le DAX, l'après-midi on va passer sur les marchés américains, le Dow Jones, et non-stop comme ça, trader toute la journée sur différents marchés sans avoir pris le temps d'abord de se spécialiser sur un marché, ce que je vous conseille. Ce n'est pas la peine, vous ne ferez pas forcément de meilleurs résultats si vous tradez 10 marchés à la fois. Il faut se spécialiser sur un marché et éviter de passer dans le courant de la journée d'un marché à l'autre. Bon, Si vous avez vraiment de l'expérience, vous connaissez deux ou trois marchés et vous pouvez éventuellement passer des trades sur, sur différents marchés, surtout si ce sont des marchés qui ont une corrélation et que vous passez un trade à l'achat sur un marché et que vous avez un autre marché qui va forcément monter également parce qu'il y a corrélation entre les deux. Mais ce n'est vraiment pas indispensable, c'est lorsque vous aurez beaucoup d'expérience. Voilà donc les sept raisons principales que je retiendrai lorsque vous êtes trader débutant évitez de faire ces erreurs là et surtout faites le point sur votre méthode actuelle si vous n'avez pas de bons résultats et changez cela essayez d'arriver à être plus discipliné et à suivre les conseils que je vous ai donné dans cette vidéo si vous cherchez une bonne méthode de scalping vous avez un lien ici au dessus de ma vidéo et en dessous de la vidéo qui vous permettront de d'acquérir une méthode claire et précise qui vous évitera de trader n'importe comment. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi, mettez-moi un pouce vers le haut, partagez la vidéo également, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à en faire d'autres. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien profitez-en, abonnez-vous maintenant, cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà je vous dis à très bientôt, bon trade et tenez-moi au courant de vos résultats. A bientôt, au revoir.